Zombies, importe, Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte du jeu Hide Out, Face You Fears, qui veut dire en français Cache-toi, fais face à tes peurs, qui est un jeu actuellement qui est gratuit sur Steam Mais Je ne peux pas vous dire si cela va changer ou pas, euh, s'il va sortir après en... En jeu payant ou pas du tout donc si le trailer que je vais vous montrer vous plaît à ce moment là foncez et testez le jeu bien qu'on va le tester évidemment de notre côté c'est un jeu que j'avais découvert euh, au niveau des euh, de youtube euh, en regardant euh, les sorties prévues en, en 2021 parce que là on a passé quelques mois avec très peu de, de, de sorties de jeux du moins de mon côté qui me plaisait donc euh, j'avais vu ce trailer et euh, donc maintenant il est gratuit sur Steam, donc j'en ai profité. Euh, C'est un jeu qui est en accès anticipé, classé tag survie post-apocalyptique, infiltration à la troisième personne. Donc, euh, par rapport au trailer que je vais vous mettre, honnêtement, moi, il m'a vachement hypé. Je me suis dit, il a l'air super sympa ce jeu. Euh, à voir après, évidemment, hein, il est en accès anticipé. Euh, voir comment les développeurs vont tourner ça. Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, je ne suis pas rentrée en contact avec eux pour en savoir plus, Si savoir si le jeu allait rester gratuit ou pas. Donc, au niveau du euh, speech habituel euh, du jeu pour vous le présenter, euh, c'est un jeu qui se déroule dans un monde dévasté par la guerre contre l'IA, qui a renversé en fait la société, on va incarner May, que vous voyez ici à l'image à gauche, une survivante vivant dans un bunker qui doit partir en quête de médicaments pour son petit frère qui est malade, que vous voyez en bas à droite, et qui va être un petit peu le narratif de cette histoire, euh, et qui s'appelle « Jack ». Elle va devoir se cacher des robots qui sont créés par l'IA afin de traquer euh, l'humanité, qui sont de vraies machines de guerre, et qui n'hésiteront pas à vous tuer à vue. Seule façon de survivre et de euh, c'est de rester en fait dans l'ombre. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infiltration. Pour les amateurs du genre, bah, évidemment, euh, ça va vous plaire. Et ne pas être détecté. Pour cela. Euh, Mail, donc vous, euh, vous possédez un outil qui vous permet d'interagir avec divers appareils de la ville afin de progresser, effectivement, parce que il y a des quêtes qui vous sont données. Euh, qui va vous permettre effectivement d'interagir avec divers appareils de la ville afin de débloquer les portes, afin de pouvoir passer, euh, d'alimenter de, des générateurs pour, ben, pour mettre l'électricité s'il faut que vous passiez par un endroit où une porte euh, doit être alimentée par l'électricité, euh, trouver euh, des infos euh, dans la ville, fabriquer des objets afin de distraire les ennemis, voire les neutraliser, donc pas mal, pas mal, pas mal de choses à faire, euh, attention car les robots euh, qui sont dans le jeu, euh, vous allez le voir dans le trailer, sont quand même euh, franchement euh, pas sympas du tout, ils ont été conçus par l'IA pour nous traquer, euh, et euh, ce sont euh, vraiment des machines de guerre qui ne vont pas du tout hésiter à, tuer, à, à tirer à vue, et à nous tuer, quoi. Si vous êtes détecté, c'est game over. Donc euh, le seul moyen, vraiment, ça va être l'infiltration et essayer de les, euh, bah, de, les, de, de les gruger, quoi. En fait, voilà, tout bêtement. Petite précision, toutefois, c'est un jeu d'aventure au rythme relativement lent, hein, puisque c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de furtivité, dans un cadre sombre. Qui, associé à la narration crée une atmosphère tendue et oppressante attention si vous faites repérer je vous l'ai dit c'est game over donc euh, c'est un jeu qui est sorti je vous le disais le 14 juillet 2021 il est développé par better in red et Esat et édité par esat alors pour l'instant le jeu n'est dispo qu'en anglais mais vous allez voir que ça sera pas très compliqué je fais cette vidéo avec euh, simplement l'explication euh, l'histoire du jeu et ensuite je vais vous mettre le trailer comme ça vous faites une idée et euh, la deuxième vidéo que je posterai on se retrouvera à ce moment là directement dans le gameplay ce qui fait que ça ne fera pas perdre de temps euh, pour faire le jeu car je ne connais pas la durée du, de vie euh, actuelle du jeu je n'ai pas encore testé je le découvrirai avec vous mais euh, voilà, je préférais vous mettre le trailer et on fera la prochaine vidéo, on fait le gameplay. Sur ce, je vous laisse sur le trailer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, il me botte bien. Euh, Excusez-moi si je parle un petit peu du nez, mais le pollen n'est pas mon meilleur ami et aujourd'hui, c'est la totale. Sur ce, je vous fais en tout cas plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. À mettre un petit pouce en l'air, à lâcher la un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera effectivement directement le gameplay. Plein de bisous à vous. Bye bye. This is pure chaos. The whole village has been invaded by those monsters. The citizens were butchered. Now the resistance has lost the little amount of power they had. My last chance to survive is to get to the Project Gaia Lab. If someone is listening to this, get there as fast as you possibly can. They're coming! What's going on? I think that this is the last safe place. It lies below the tallest building in town. Make your way there by all means necessary. I will look for the final weapon that is hidden there. What's going on? I want to get out of here! That is what the machines are after. I've been told that the entrance is in the middle of the square. Don't forget to upgrade your equipment. Good luck.